la main, on va te déposer deux balles dans ta main. Et maintenant, toi aussi, il faut que tu me donnes un petit peu de En fait, je vais prendre une balle pour moi. La deuxième, elle est pour toi. C'est un la main. Oui. Ok, J'ai plus besoin. Merci. Merci. Oh, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. On va le faire Mais Mieux. Donc je vais te donner les deux balles, okay? Tu auras les deux balles et tu seras bien là. Hein? Okay. Okay. Moi je prends une troisième. Mais elle est invisible. Tu as déjà vu une balle invisible Je prends la balle invisible Et je tourne la balle invisible. Tu sais pourquoi je tourne comme ça Non Est-ce que je suis <rire> <rire> hein? oh, un saut à verre rien. mec, c'est bizarre. Trois <rire> Wow, impressionnant. Merci. Ok. Yeah. Wow. Bonne journée à hein. tous.